L'investissement dans les technologies d'avenir. Oui, c'est toujours très important lorsqu'on investit de penser, de choisir avec minutie les secteurs, les domaines dans lesquels euh, mettre son argent. Bonsoir à tous. Bonsoir Lucien, très cher confrère. Bonsoir, content de te voir connecter ce soir avec nous Joël allô comme d'habitude est là ce soir. Bonsoir Joël. Donc euh, on va commencer dans quelques minutes juste le temps juste le temps pour nous de voilà, juste le temps pour nous d'attendre encore quelques, quelques, quelques participants et on va commencer. Bonsoir à vous, merci d'être là.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 Aujourd'hui, nous sommes en train de créer un produit unique, des systèmes de surveillance continue de la glycémie. Bonjour les amis, je m'appelle Yvan Seltanov, je suis fondateur de l'entreprise MLC Engineering. Notre entreprise s'est fixé un objectif qui est grand, grandiose et à long terme, celui d'améliorer la vie des personnes sur toute la planète.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 Oui, c'est avec ces paroles d'Ivan Saltanov que je voudrais malheureusement vous accueillir, hein, saluer votre présence parmi, euh, parmi nous ce soir et surtout vous dire, comme Ivan Saltanov, bienvenue, rejoignez notre équipe, rejoignez notre programme, rejoignez notre projet, partagez le succès vers lequel nous allons. J'aime bien cette parole d'Ivan Saltanov lorsqu'il dit, partager le succès vers lequel nous allons. Cela vous donne la vision, cela vous donne euh, la pensée, cela vous indique l'assurance avec laquelle Ivan Saltanov, le fondateur de ce projet, euh, euh, travaille sur ce projet. Il dit, partageons le succès vers lequel de partager le succès vers lequel nous allons. Ivan Santanov est convaincu que nous allons vers un succès. Ivan Santanov est conclu, est convaincu qu'il va vers le succès. Et c'est normal de de sa part parce que pour nous autres qui l'avons côtoyé, qui le connaissent, nous savons que il a l'expérience qu'il faut. Il a l'expérience qu'il faut pour avoir dirigé d'autres projets d'une telle envergure d'avoir réussi à mettre en place des entreprises euh, euh, comme celle-ci pour être quelqu'un qui a la compétence, qui a euh, le carnet d'agresse. Et j'ai envie de dire qui a les moyens qu'il faut. Et on peut assurément dire comme lui que, très chers participants, vous qui êtes là ce soir, Ivan Satanov à euh, travers cette vidéo, et par ma voix, ce soir vous dit, rejoignez ce projet et partagez avec nous le succès vers lequel nous allons. Face à cet appel, Iva Saltanov est en train de dire à tout le monde, je veux que vous soyez membre de cette équipe. Je veux que vous soyez partenaire de ce projet. Oui, en fait, c'est de ça qu'il s'agit. Que vous soyez euh, investisseur dans ce projet, que vous soyez promoteur de ce projet, vous êtes un partenaire et aujourd'hui, Ivan Saltanov souhaite avoir des partenaires, des personnes qui se mettent avec lui, qui travaillent avec lui, qui réfléchissent avec lui, qui partagent le rêve avec lui afin, que, euh, afin de réaliser ce projet et de partager ce succès dont il est certain, ce succès vers lequel nous allons actuellement. Bonsoir, une fois de plus, à vous qui nous rejoignez à l'instant. Ce soir, c'est le programme, c'est le webinaire euh, MLC sur lequel, euh, pour lequel je vais ce soir m'attarder sur l'aspect partenariat. Ce projet, c'est un projet merveilleux, je vous le dis régulièrement. C'est un projet euh, voilà, qui nous donne la possibilité de participer au bien-être du monde, de contribuer à notre manière à pouvoir sauver la vie des diabétiques. Et pour cela, pour réaliser ce projet, il faut des partenaires. Sauf que, mobiliser des partenaires dans le monde, il importe que Ivan Lantanov ait à côté de lui des personnes capables de l'accompagner, capables de travailler avec lui, capables de suivre, d'implémenter sa vision, des personnes capables de l'aider à mobiliser ce qu'il lui faut pour pouvoir réaliser ce projet. Et l'une des choses importantes qu'il faut pour réaliser ce projet, c'est des partenaires. C'est des partenaires. Ivan Santanov a besoin de partenaires. Ce projet d'investissement, MLC, a besoin de partenaires. J'ai envie de vous poser la question. Êtes-vous déjà partenaire sur un autre projet de cette envergure Avez-vous déjà été un jour partenaire dans un projet d'une telle aventure Si vous me dites non, alors je vous dis saisissez l'occasion ce soir de devenir partenaire dans ce projet. Ce projet, c'est voilà, c'est un projet, euh, euh, c'est un projet fantastique. C'est un projet de création d'entreprises internationales. C'est un projet de financement participatif. C'est un projet de mobilisation des investisseurs dans le monde. Le partenaire, c'est celui qui vient créer avec Ivan Santanov, qui vient créer avec nous cette entreprise. C'est quelqu'un qui nous rejoint dans le challenge de mobiliser des gens dans ce monde. Voyez-vous, il s'agit de créer l'entreprise MLC ingénierie mais il s'agit surtout de créer une entreprise de partenariat avec MLC ingénierie Est-ce que vous voyez la, la différence il s'agit de créer l'entreprise MLC Ingenierie, mais il s'agit aussi, en tant que partenaire, de créer une entreprise de partenariat avec MLC Engineering. Donc, Dans la première image, on a une seule entreprise dont tout le monde se met tout autour et dans la deuxième image, on a deux entreprises qui se mettent ensemble pour pouvoir élever le challenge. C'est ça le partenariat avec MLC Ingenierie, parce que, voyez-vous, il s'agit de profiter des opportunités que ce projet offre lorsque vous êtes partenaire. Il s'agit de profiter d'un modèle économique, d'un plan d'affaires, d'un business rentable, très rentable, Restez avec moi, vous, vous, vous, vous aurez le temps de vérifier ce que je dis. Et il s'agit, en tant que partenaire, de participer à une mission humanitaire, à sauver des vies, à apporter aux malades et aux potentiels malades, et même aux non-malades, une solution de santé. Comment est-ce que vous ne pouvez pas ne pas rejoindre un tel projet Voyez-vous, tout le monde nourrit chaque jour le rêve, la volonté d'aider les autres, de soutenir, d'apporter quelque chose aux autres. Tout le monde nourrit tous les jours la volonté d'apporter quelque chose pour lui-même, de gagner quelque chose pour lui-même. Ce projet vous donne ces deux possibilités, d'aider les autres et de vous aider et de vous aider vous-même. Donc, vous comprenez qu'un partenaire chez MLC, c'est quelqu'un qui a un contrat de partenariat. C'est quelqu'un qui, officiellement, est reconnu par l'entreprise. C'est quelqu'un qui travaille à faire connaître ce projet partout dans le monde. Un peu comme je le fais ce soir. C'est quelqu'un qui travaille à soutenir la compagnie dans la conception de ses produits, dans la promotion de ses produits, dans la vulgarisation. De son business model, de ses actions, de ses activités, de ses produits. C'est quelqu'un qui travaille à mobiliser les investisseurs dans le monde. Très cher, je vous souhaite, je vous encourage à devenir partenaire de ce projet parce que, encore une fois, vous créez une entreprise avec Ivan Saltanov, mais vous créez aussi votre entreprise. Sera partenaire avec l'entreprise d'Ivan Saltanov. Vous me poserez la question, mais ok, je veux devenir partenaire, mais qu'est-ce que je gagne en faisant du partenariat? Écoutez, en tant que partenaire, vous avez là un moyen rapide, facile de vous former et de vous développer à l'international, de développer un business à l'international. C'est un projet sur lequel vous aurez des récompenses notoires, des récompenses officielles, sécurisées et contractualisées dont rien n'est fait dans l'informel. Tout est formalisé. Et voyez-vous, en tant que partenaire d'un projet comme celui-ci, vous, vous êtes votre propre patron en vérité. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, vous créez votre entreprise de partenariat qui sera partenaire avec l'entreprise que vous avez créé avec Ivan Santanov. Donc, il y a ici deux volets. Le premier volet, le fait que vous créez l'entreprise avec Ivan Santanov ici en tant qu'investisseur. Et le deuxième volet, c'est que vous créez votre entreprise de partenariat euh, euh, qui va travailler avec cette entreprise, notre entreprise MLC, ingénierie. Donc, c'est des... C'est des perspectives de travail, de développement clairs. C'est des, des programmes, c'est des projets, c'est une évolution de carrière qui est très claire, qui est très précise. Vous pouvez rapidement vous entrevoir, avoir une idée assez précise de ce que vous pouvez devenir, au point de pouvoir être capable de définir ce que vous voulez devenir dans le ce que vous pouvez devenir là. Et voilà, maintenant, de mettre toute la batterie, tous vos, tous vos efforts, tous vos moyens en marche pour pouvoir y arriver. Et pour cela, la compagnie a tout un matériel de promotion, tout un ensemble d'outils qui vous permet de pouvoir faire ce job. C'est vraiment quelque chose de fantastique, surtout qu'à l'autre côté dans ce projet, nous avons une direction expérimentée. Nous avons une direction expérimentée. Nous avons un leadership assez assez euh, un leadership de proximité et nous avons un leadership expérimenté donc c'est pour dire que vous serez accompagné vous êtes vous serez accompagné en tant que partenaire voyez-vous il y a un véritable plan de rémunération un véritable plan de compensation un véritable plan de carrière parce que lorsque vous devenez partenaire dans cette entreprise vous devez savoir que vous aurez des paliers, un, un projet de progression en fait, un plan de carrière où en fonction de vos rendements, je voulais dire, de vos investissements et en fonction de votre capacité à mobiliser quantitativement et qualitativement de nouveaux investisseurs, la compagnie reconnaît en vous un travail effectué et par conséquent, vous accordez des récompenses officielles pour ce travail abattu. Il y a donc pour cela ainsi quatre niveaux de statut, j'ai envie de le dire ainsi, quatre niveaux de statut. Le premier niveau qui n'est pas en fait le premier niveau, qui est juste, j'ai envie de dire quoi, la fondation, c'est le, le statut de partenaire que vous obtenez en signant le document. Donc, vous signez le document dans le, dans le système, je vais vous montrer tout à l'heure, vous signez le document et vous devenez partenaire. Une fois que vous êtes donc devenu partenaire, vous faites votre premier investissement et maintenant, en fonction de la qualité des revenus issus de l'équipe au niveau 1, je vous expliquerai tout à, à l'heure le niveau 1 que vous mobilisez, il y a donc des récompenses qui s'en suivent. Tenez par exemple, une fois que vous êtes partenaire, le premier statut qui vous incombe, que vous aurez à, à, à réaliser, c'est le statut de spécialiste. Et pour cela, vous avez besoin d'investir seulement 250 dollars. Pour vous, dans votre propre compte, c'est la première condition. Et la deuxième condition, c'est de travailler à ce que, dans votre première ligne, c'est-à-dire les personnes que vous-même, les personnes que vous-même vous avez prospectées, les personnes que vous avez vous-même prospectées, que vous avez vous-même euh, alors, accompagner, amener à souscrire des packs directement. vous. Lorsque ces personnes réalisent un investissement de 450 dollars, vous passez spécialiste. Après le cadre de statut de spécialiste, vous passez au statut de master. Le statut de master, pour cela, vous avez besoin vous-même de réaliser 500 dollars d'investissement personnel plus 2000 dollars globaux d'investissement réalisé par les partenaires qui sont à votre niveau premier. Et avoir, ça c'est la troisième condition, j'ai oublié une troisième condition, c'est celle d'avoir un certain nombre d'investisseurs, c'est-à-dire au-delà de la qualité d'investissement, il faut avoir un certain nombre d'investisseurs, c'est-à-dire des gens ayant investi au moins 100 dollars, deux investisseurs de 100 dollars lorsque vous êtes au statut spécialiste, ou alors pour passer au statut spécialiste et Trois investisseurs de 200 dollars au moins pour passer au statut de master. Et après le statut de master, vous avez le statut d'expert. Un expert, c'est quelqu'un qui a lui-même investi 1 dollars au moins dans le projet, qui a mobilisé des investisseurs ou des investissements de l'ordre de 5 000 dollars à son premier niveau et qui a en dessous de lui trois masters, trois personnes ayant réalisé le challenge de devenir master. Et enfin, le dernier, le dernier statut, c'est celui de professionnel. Un professionnel, un partenaire professionnel, c'est un partenaire qui lui-même a déjà investi 5 000 dollars et qui a mobilisé des partenaires directement en dessous de lui, qui... Euh, ont investi déjà plus de 10 000 dollars. Et enfin, il doit ajouter qu'il euh, doit avoir trois partenaires directement en dessous de lui qui ont le statut d'expert. Donc, vous comprenez que c'est vraiment bien pensé. C'est un projet pensé dans les détails pour permettre à tous les partenaires de croire, de voir, de se construire une entreprise encore plus grande, encore plus forte, encore plus puissante et encore plus rentable. Je vais vous, je vous présenter maintenant le niveau de commissionnement. Écoutez, lorsque vous avez souscrit le contrat de partenaire et que vous vous mettez à faire de la recommandation, la recommandation, c'est quoi? C'est simplement le fait, de ce que, de, le fait de partager votre conviction avec les autres. Si vous êtes convaincu de ce projet, si vous pensez que ce projet est quelque chose de solide, ne gardez pas l'information pour vous, partagez-la avec les autres, partagez-la avec d'autres personnes autour de vous, afin que ces personnes, elles aussi, profitent de ce que vous êtes en train de profiter et euh, à cause de cela, pour ce travail effectué, la compagnie vous reverse des commissions. Lorsque vous êtes au, grade de, au statut de partenaire, tous ceux qui vont s'enregistrer avec vos liens sont à votre niveau 1. Si ces personnes-là qui sont au niveau 1 enregistre, font enregistrer et mobilisent d'autres investisseurs avec leur propre lien, c'est votre niveau 2. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, en tant que partenaire, vous êtes rémunéré sur quatre niveaux. 15% sur le premier niveau, ça veut dire que si quelqu'un investit, par exemple, 1 000 dollars et il fait le paiement de 1 000 dollars, vous avez cash, 150 dollars qui vous sont reversés. Est-ce que vous vous rendez compte? 150 dollars qui vous sont reversés si quelqu'un prend, par exemple, un pack de 1000 dollars et qu'il paye ça en une seule Ou alors, si quelqu'un prend, par exemple, un pack de 500 dollars, vous avez 75 dollars euh, euh, euh, du premier niveau qui vous sont reversés. Donc, vous comprenez que c'est vrai, c'est sérieux. Et cet argent, vous pouvez le récupérer immédiatement. Alors, donc, premier niveau 15 deuxième niveau 4 troisième niveau 2 et au quatrième niveau 1 Donc, vous voyez qu'avec le statut de partenaire, vous ne vous arrêtez qu'à un au quatrième niveau de commissionnement. Or, lorsque vous devenez spécialiste, le système vous ouvre un autre niveau de gain, qui est celui de, euh, euh, euh, qui est la ligne 5, le, le, le, le niveau 5. Dès que vous devenez spécialiste, vous avez un palier supplémentaire sur lequel vous gagnez, Lorsque vous êtes expert, vous gagnez jusqu'à la septième génération, sachant que déjà, à partir de la deuxième génération, vos commissionnements augmentent. Troisième génération, ça augmente. Quatrième génération, ça augmente. Cinquième jusqu'à la septième génération, vos commissionnements sont euh, euh, un peu plus supérieurs par rapport au palier. Si vous devenez expert, tel que je vous l'expliquais tout à l'heure, vous allez être commissionné jusqu'à la neuvième génération. Et si vous devenez professionnel, c'est jusqu'à la 20e génération. Très cher, c'est de l'argent frais, c'est de l'argent cash que vous recevez, que vous gagnez, que vous gagnez à chaque fois que quelqu'un décide de vouloir faire comme vous, quelqu'un décide de vouloir rejoindre ce projet, quelqu'un décide d'investir dans ce projet. Donc, et pour cela, permettez que je revienne brièvement comment obtenir le statut Je vous ai expliqué tout à l'heure que pour devenir partenaire, tout ce que vous avez à faire, c'est de signer le contrat, le contrat d'engagement, euh, euh, le contrat de partenariat. Et euh, en tant que partenaire, lorsque vous devenez spécialiste, c'est que vous avez, comme vous pouvez le voir sur l'écran, vous-même faites des achats de 250 dollars et avoir au moins deux acheteurs euh, euh, euh, en ligne, qui, qui totalise 450 dollars d'achat. Donc, vous pouvez voir que, euh, voilà, il vous suffit juste d'avoir deux acheteurs, deux. Vous voici ici, avoir un investisseur là et un autre investisseur là. Chaque fois que chacun de prend un pack, vous avez 15% de commissionnement et lorsqu'ils ont atteint tous les deux 450 dollars et que vous-même vous êtes à 250 dollars, alors vous passez au statut de spécialiste. Master, c'est 500 dollars pour vous-même, 2000 dollars, je l'ai dit tout à l'heure pour tous vos réseaux, sachant que, euh, voilà, vous gagnez 15% sur la ligne directe, 7%, bref, vous allez jusqu'à la septième génération. Au statut d'expert, vous allez jusqu'à la neuvième génération, je vous l'expliquais, sachant qu'au préalable, vous vous aurez vous-même euh, euh, investi déjà 1 500 5 000 pour vos membres du niveau 1, voilà, et euh, vous avez des commissionnements jusqu'à la 9 neuvième génération. Et enfin, lorsque vous avez le statut de professionnel, vous gagnez jusqu'à la 20e génération avec un des taux un peu plus bas. Mais voilà, euh, euh, euh, en tant que professionnel, vous gagnez jusqu'à la, jusqu la, jusqu la, euh, jusqu la 20e génération avec un des taux encore plus, plus, comment je vais dire ça, encore plus jusqu'au jusqu dernier niveau, jusqu'au dernier niveau de, de vos euh, de vos jusqu'au dernier niveau de recrutement parce que voyez-vous si au statut d'expert vous êtes juste vous êtes simplement au neuvième niveau au statut de professionnel vous êtes au vingtième niveau onze niveaux plus plus plus bas onze niveaux plus bas voilà et c'est des commissionnements qui augmentent par ci des commissionnements qui augmentent par là donc très cher Devenir partenaire, c'est quelque chose d'exceptionnel, voilà, c'est quelque chose de formidable, c'est quelque chose qui vous permet de créer votre équipe, de contribuer à l'amélioration de la vie de l'humanité, de gagner de l'argent, de réaliser vos rêves, de devenir, de créer une entreprise internationale et d'assurer pour vous et vos proches un véritable avenir. Donc voilà, voilà. Euh voilà ce que je voulais vous montrer avec le, le, le PDF. Permettez maintenant que je revienne dans le back office pour euh, voilà, vous montrer un certain nombre de choses. Une fois là, nous sommes dans le back office, c'est-à-dire que ce back office, je l'ai expliqué, hein, c'est l'outil premier du partenaire, c'est son, son bureau virtuel, c'est l'endroit où il a toutes les informations dont il a besoin c'est l'endroit avec lequel ils travaillent pour pouvoir se former, s'informer et même enrôler de nouveaux investisseurs. Voilà. Donc, vous avez ici les documents. Vous voyez, vous avez là, au niveau de cet onglet, vous avez l'onglet, OK. Là, je, ma page se rafraîchit, je me reconnecte. Voilà. Donc, vous avez ici les documents. Donc, quand vous cliquez sur « documents », vous pouvez voir là vos contrats d'investissement. Voilà. Vous pouvez, le, vous pouvez même le télécharger, hein. votre contrat d'investissement, vous pouvez le télécharger. Et s'il y a eu des avenants, vous, voilà, vous le verrez là. S'il y a eu des enregistrements de parts, vous voyez ça là. Y a, et si vous voyez là votre contrat de partenariat, qui est là, vous pouvez le télécharger. Vous voyez là qu'il y a le contrat de partenariat, il y a le certificat de partenaire. Donc, euh, voilà, vous devez préalablement, une fois que vous avez signé le contrat d'investissement, si vous voulez devenir partenaire, vous devez signer le contrat de partenariat. Et c'est ici que vous voyez ce contrat de partenariat-là et vous le signez euh, tout simplement. Donc voilà, cet onglet vous donne la possibilité de voir tout ce que l'entreprise a prévu pour le partenaire. Sur le plan marketing tout d'abord ici. Vous avez là le plan marketing que je vous ai expliqué tout à l'heure. Voilà. Voilà. C'est encore beaucoup plus clair hein, pour ceux qui euh, aimeraient bien qu'on passe encore plus détaillé. Vous avez toutes les informations sur le richard et tous les limites. Voilà. À côté de ça, à côté de ça vous avez euh, toujours pour les partenaires, bien, comment s'inscrire, votre compte de partenariat, comment faire un cadeau, comment faire des virements de fonds. Voilà. Si vous avez des fonds que vous voulez virer à un autre partenaire, pour X ou Y raisons, voilà là où ça se passe. Vous pouvez envoyer des cadeaux. Et ça, je vous assure, très cher, vous qui êtes là, profitez-en. Envoyez des cadeaux. Offrez des cadeaux de part. La compagnie nous donne la possibilité d'offrir 100 pas d'investissement à toutes les personnes que nous connaissons. Offrez-leur simplement le cadeau. Prenez leur nom, leur numéro de téléphone et leur adresse email. Renseignez ça ici en bas. Validez. Voilà, vous mettez le pays, le numéro de téléphone selon le pays. Et donc, vous pouvez utiliser, c'est un outil, c'est un moyen que la compagnie met à notre disposition pour nous aider à bien faire notre travail, pour nous aider à susciter l'intérêt d'éventuels investisseurs. Et c'est ça le partenaire. Le partenaire travaille pour susciter, pour attirer les investisseurs. Et pour cela, il est bon que vous ayez quelque chose comme un cadeau. Vous pouvez dire à quelqu'un, je t'offre le cadeau. Vous lui offrez seulement le cadeau. Le cadeau lui permet de rentrer dans la compagnie, de rentrer dans le projet, de continuer à s'informer et à partir de là, dès que convaincu et plus tard, quelques jours, quelques semaines après, de pouvoir lui, elle-même, euh, cette personne, voilà, euh, rejoindre, rejoindre le projet. Donc, c'est 100 parts que vous offrez à la personne très chère. 100 parts, et vous pouvez le faire jusqu'à 50 personnes. Et ici à côté, euh, vous avez là l'onglet sur le matériel de travail, la, la présentation en plusieurs langues, en anglais, en français, en russe, en allemand, en Italie. Vous regardez toutes les langues, c'est juste exceptionnel. Il y a près de 15 langues, voilà, c'est juste exceptionnel. Ça montre l'intérêt le, que les membres de ce pays-là euh, suscitent au niveau de notre projet. Donc, ça, c'est le matériel de présentation. Vous avez ici le matériel promotionnel. Pour vous qui avez besoin du logo, c'est ici. Euh, vous avez quelques images pour euh, les flyers. Voilà. Si vous voulez concevoir, euh, vous pouvez prendre des images ici. Et ici, là, vous avez voilà, le document que je suis en train d'utiliser avec vous. Là Vous pouvez le télécharger ici. Donc, tout se trouve dans votre back-office. Vous pouvez en profiter. Voilà, c'est un merveilleux back-office. Il y a tellement de choses, les événements. Voilà, quand vous cliquez sur événements, par exemple, pour voir quels sont les événements. Vous allez voir que là, le système vous signale qu'il y a un événement actuellement en ligne. Et c'est ça, c'est notre présentation que nous avons actuellement. Là, voilà, le système signale. Et pour demain, il y a d'autres programmes, que vous pouvez le voir. Le 7 avril, le, notre fondateur et euh, notre partenaire, le représentant, le représentant à, à en Algérie voilà, vont travailler ensemble dans le webinaire. Notre prochain webinaire de la semaine prochaine, ainsi de suite. Euh, voilà. Donc, donc voilà, c'est fantastique. Ça, c'est les webinaires. Ici, il y a les réunions, c'est-à-dire les conférences. Donc, lorsqu'il y aura des conférences, en cliquant ici, vous allez vous aussi avoir toutes les informations sur ces différentes, sur ces différentes conférences. Donc, très cher, voilà, l'onglet transactions monétaires vous permet de faire des opérations, par exemple pour alimenter votre compte, ou alors euh, pour faire peut-être des, des, des factures. Bref, sachez que c'est principal c'est est, cet onglet principalement utilisé pour alimenter le compte. Voilà. Et là, vous avez d'autres onglets, l'actualité, les pages d'accueil et tout. Donc, très cher, c'est pour dire que la compagnie a prévu tout pour pouvoir permettre aux partenaires que vous êtes, aux potentiels partenaires que vous êtes, de pouvoir travailler véritablement, de pouvoir recommander les produits, euh, euh, euh, euh, de pouvoir recommander ce projet autant pour moi, le temps des produits va arriver, hein, le temps des produits, lorsque l'application, l'appareil, l'équipement sera prêt, on va le recommander, bien sûr, mais l'idée, c'est de recommander aujourd'hui les partenaires à ce, à ce concept, afin qu'ils deviennent investisseurs, qu'ils apportent leurs fonds pour la mobilisation, euh, euh, pour le financement de ce projet. Donc, très cher, ce soir, je n'ai pas été long, je ne veux pas être long. Euh, voilà, vous pouvez voir que Là, par exemple, chez moi, j'ai euh, atteint le statut de professionnel. Donc, je suis euh, rémunéré sur 20 générations. Voilà, donc. Et vous pouvez voir un peu cela, tous ces gens pour qui euh, je reçois euh, des commissions et tout. Donc, cache voilà. Et là, on peut voir qui est mon offline. Vous pouvez voir là qui est votre offline. Et ici, avoir les informations par rapport à votre lien. Ceux qui veulent s'inscrire, vous pouvez soit les envoyer des cadeaux, soit copier votre lien ici. Mais je vous conseille d'envoyer les cadeaux. Offrez des cadeaux, genre au plutôt de leur envoyer votre lien. Parce que quand vous envoyez le lien, ils ne reçoivent pas le cadeau. Or, si vous les offrez le cadeau à partir du back office, ils vont recevoir ce cadeau. Donc, euh, très cher, voilà ce que j'avais prévu ce soir. Voilà ce que j'avais prévu ce soir pour vous. Beaucoup de nouveautés. Terminons peut-être par là. Voilà, vous, a, vous êtes au courant de ce que le, le, le site du projet est déjà disponible. Vous êtes au courant de ce que les crypto-monnaies, le panel de paiement, le portefeuille de paiement par les crypto-monnaies s'est agrandi, s'est enrichi. Voilà, vous êtes au courant de ce que le, le back-office a été mis à jour en espagnol, qu'il y a déjà un représentant national de MLC en Espagne et en Guinée-Équatoriale, et qu'actuellement tous les membres de ce pays-là ont une formidable promotion qui, qui, les a, qui leur est offerte. Donc voilà, c'est pour vous dire que euh, c'est un projet qui bouge, c'est un projet dynamique, c'est un projet qui petit à petit est en train, de, vivre, est en train de, se solider, de se solidifier. Et je dis, si vous êtes là ce soir, si vous n'êtes pas encore partenaire de MLC, si vous n'êtes pas encore investisseur de MLC, je pense que vous êtes en train de louper, c'est mon avis, hein? vous êtes en train de louper une opportunité de devenir copropriétaire d'une entreprise qui va faire parler d'elle dans le monde d'ici quelques temps. Donc, très cher, encore une fois, merci de m'avoir écouté. Est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui ont des questions Si oui, Posez toutes vos questions et je vais les prendre pour cela. D'ailleurs, je vous donne la possibilité à tous de pouvoir chacun, euh, de pouvoir chacun ouvrir son micro et poser sa et poser sa question. Donc voilà, vous pouvez vous pouvez euh, ouvrir votre micro si vous avez une question et la poser. Voilà, merci. Vous pouvez poser vos questions. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Ok, il n'y a pas de questions. Euh, voilà, bienvenue Blandine. Bonsoir à Marine, Barbara. Angie, bonsoir. Bienvenue Langry. Bonsoir, toujours fidèle. Est-ce que vous avez des questions sur euh, le partenariat? Est-ce que vous avez des questions sur euh, les outils du partenaire? Je vous ai présenté tous les outils du partenaire, son back office. Les commissions, le plan de commissionnement, le matériel de travail. Donc, vous voyez qu'il y a tout ce qu'il vous faut pour pouvoir travailler et quel que soit le pays dans lequel vous êtes dans le monde, vous pouvez. Et d'ailleurs, je profite pour dire que le projet continue de recruter des partenaires nationaux. Donc, si vous êtes dans un pays autre que le Cameroun et vous souhaitez travailler devenir partenaire national, sachez que c'est possible pour vous de le faire. C'est possible, écrivez-moi écrivez-moi, euh, je vous dirai ce qu'il faut faire pour devenir partenaire national de MLC Ingénierie dans votre pays. Et croyez-moi, je vous encourage tous à le devenir parce qu'aujourd'hui, ça n'a l'air de rien, mais dans quelques années, les partenaires nationaux seront des personnes très privilégiées. Donc, du coup, mobilisons-nous ensemble dès à présent. Travaillons pour apporter, pour soutenir cette entreprise, pour lui apporter les investisseurs qui vont lui apporter de l'argent pour pouvoir réaliser tout le projet afin que, voilà, nous tous nous puissions profiter, nous tous nous puissions nous enrichir. Donc, merci. S'il n'y a plus de questions, euh, merci à vous tous d'avoir suivi ce programme. Merci à vous. Euh, Rendez-vous, comme vous le savez, mercredi prochain, lorsqu'il sera 20h, voilà, je serai disponible pour vous, pour vous présenter les évolutions de ce projet. donc D'ici à là, profiter en tant que partenaire de la promotion de démarrage rapide. C'est une formidable promotion lancée pour soutenir, pour soutenir les partenaires. Donc voilà, euh, euh, il vous suffit juste, juste d'acheter un pack de 500 dollars en un seul paiement et vous passez au statut supérieur. Donc, dès que vous signez le contrat de, de partenariat, vous êtes euh, un spécialiste. Sauf que, sauf que, dès que vous, fait, vous, vous, vous sélectionnez un paquet de 500 dollars et que vous le payez, donc vous êtes partenaire autant pour moi, mais dès que vous payez un pack de 500 dollars à une seule tranche, vous passez spécialiste. En tant que spécialiste, vous gagnez davantage de commissions, que ce soit en quantité ou en qualité. Regardez par exemple au niveau de... Vous allez gagner 5% au lieu de 4%, et 4% au niveau 3 au lieu de 2%, et 2% au niveau de 1 au lieu de 1%. Bon, c'est pour vous dire, c'est pour vous encourager, pour vous dire, profitez très cher. Profitez. Euh, euh, voilà, je ne vous avais pas partagé l'image. Donc, c'est pour vous dire profitez très cher avec cette promotion de démarrage rapide pour passer rapidement de partenaire à spécialiste, ou alors de spécialiste à master, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est une promo de courte et durée. C'est une promo super avantageuse. C'est une promo dont vous devez, dont vous devez profiter. Donc, donc voilà. Euh, à côté de ça, n'oubliez pas la promo de recharge continue. La promo de recharge de votre compte par, par la carte bancaire continue. Vous pouvez recharger votre compte par la carte bancaire et gagner 5% du montant de la recharge. Voilà. Merci à vous tous d'avoir suivi. Merci à vous tous. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Ok, super. Ça veut dire que tout était clair. Et euh, voilà. Ok, là, je vous ai donné la possibilité d'ouvrir vos micros si jamais il y a des gens qui veulent l'ouvrir. Et je vous propose de terminer notre webinaire de ce soir en suivant encore les paroles de notre, de notre leader, de notre de notre fondateur, de notre, voilà, de notre guide dans ce projet. Écoutons encore ces paroles pour ceux qui sont, qui sont venus juste après, juste après le début. Bonjour les amis, je m'appelle Ivan Seltanov. Je suis fondateur de l'entreprise MLC Engineering. Notre entreprise s'est fixé un objectif qui est grand, grandiose et à long terme.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 Devenez membre de notre équipe. Bienvenue. Devenez membre de ce projet. Merci, merci beaucoup, crèchez partenaire, chers membre, vous qui l'êtes et vous qui le serez. Merci d'avoir été là. Bonne soirée et à mercredi prochain lorsqu'il sera 20h. Ciao, ciao, bonsoir.